Chers traders et investisseurs, mardi 8 octobre, bonjour. Et écoutez, nous sommes peut-être, je dis bien, peut-être arrivés à la limite du rebond après la grande baisse de la semaine dernière. En effet, il est sorti cette nuit un chiffre plutôt mauvais en provenance de Chine sur les activités chinoises et les marchés sont relativement déprimé ce matin. Alors encore une fois, les Américains joueront les arbitres cet après-midi et la clôture sera très importante. Mais il est certain que l'accumulation de mauvais chiffres américains et chinois au fil des semaines qui se succèdent, en particulier à cause du conflit commercial sino-américain, ne facilite pas la reprise des marchés. Donc encore une fois, nous sommes toujours dans l'incertitude totale. Soyons vigilants et observons. Aucune reprise de position de swing trading ne doit être envisagée à ce jour. Dans ce contexte, nous avons réalisé 3 trades gagnants sur 3 accompagnés de 3 médailles et un trade stoppé à son prix d'entrée. Nous espérons que cet après-midi sera tout aussi animé. Nous vous souhaitons à tous de bons trades, une très bonne journée et nous vous disons à demain.